bonjour bonjour tout le monde alors aujourd'hui c'est une vidéo vie ma vie de mère au foyer de deux enfants et je fais un petit disclaimer vous n'allez pas beaucoup voir le papa parce que j'ai fait exprès de choisir un jeudi pour filmer cette journée et le jeudi il enchaîne le travail et puis le tennis et, et donc quand il va rentrer les enfants seront au lit en général, pendant la semaine, donc il travaille pas mal et quand il rentre, il a qu'une seule envie, c'est de jouer un petit peu avec ses enfants et j'ai pas vraiment envie de l'embêter à lui dire attends, attends attends avant de jouer, je mets la caméra. Donc voilà. C'est juste pour ça, vous inquiétez pas, il est là. <rire> en général, il joue avec les enfants pendant que je prépare à manger ou que je range la cuisine qu'on a déjà mangé. Et on donne le bain ensemble et après on les met au lit. Euh, bon, on les met au lit, c'est plutôt moi qui les mets au lit parce que les enfants ne veulent que moi pour dormir. Euh, mais voilà. <rire> on lance la vidéo Et aussi, j'ai oublié de vous mentionner que on ne veut pas que les enfants apparaissent sur internet. Donc c'est pour ça que j'ai essayé de filmer la chose pour qu'on ne voit pas leur visage euh, un maximum. Donc voilà. Bonjour, bonjour tout le monde. Donc, aujourd'hui, je vous fais un vie ma vie de maman au foyer avec deux enfants. Donc, je profite du soleil qui se lève pour avoir la bonne lumière. <rire> Pendant que je bois mon thé, je vous montre tout ce que nous avons déjà fait ce matin. Donc voilà, je vous mets tout ça avec un peu de musique. Stop screaming Adoré mmh. Oh oui, maman Tu dis maman Hum... Elle est chaud. Donc Pour l'instant, c'est son jeu de jouer avec les feutres. Il veut ouvrir, les tester, les refermer. Voilà, voilà. <rire> Et... Donc, du coup, moi j'en profite pour prendre mes compléments alimentaires. J'en prends deux. Euh, en ce moment, j'ai découvert une nouvelle youtubeuse. qui s'appelle La Petite Gabi. Et euh, j'aime beaucoup. Ça parle cheveux. Et beaucoup de cosmétiques bio et naturels, etc. Je vous mets le lien là en dessous si vous la connaissez pas. Et euh, du coup, je prends... Ça, c'est du magnésium et fer parce que je suis très fatiguée. En même temps, avec les nuits que j'ai, c'est normal. Et ça, c'est du ou euh, c'est l'inverse, bref, c'est du styletum, Sty Sty euh, c'est pour les cheveux, en gros. Euh, le, comme vous savez, hein, mon parcours capillaire, euh, là, je viens de faire trois semaines de cure de sébum, euh, donc je les ai lavés maintenant, du coup, ils ont pas mal poussé et assez sains. et euh, du coup, je veux continuer sur la bonne lancée en leur donnant les nutriments euh, pas mal. Je prends un instant pour regarder mon bullet journal, remplir la nuit que j'ai passée. Vous allez voir, elle est funky. joué, on a assez lavé les dents et maintenant on va aller faire des courses Je vérifie vite ce qu'on a J'ai fait des soucis Mais à part ça, on a des escalades de végétal, on a du tofu Je pense que j'ai acheté de quoi faire de la quiche avec Voilà, il nous manque surtout des produits frais en fait Il nous manque des fruits, des légumes Et du lait pour mes, mes enfants Voilà voilà je chercher ça. Mon fils joue avec ses animaux. Il s'amuse à faire le bruit. Là, il fait l'éléphant. Et un deuxième arrêt au pour le petit père qui a besoin de se faire changer la couche. Ben voilà, je viens de changer sa couche mais en fait, il était crevé donc il s'est endormi en deux minutes. Donc, je vais Travailler cette vidéo. Mon dort toujours, mais il est bientôt midi donc je vais commencer à préparer à manger au cas où s'il se réveille d'un coup en mode j'ai les crocs Et puis moi j'ai les crocs. <rire> Mm-hmm. <laughs> est au four, donc pendant ce temps je vais pendant qu'elle cuise, je vais m'amuser à regarder un peu de Youtube vu qu'il ne se réveille pas, tant mieux c'est très rare quand c'est comme ça et après pour aller au resto du cœur bébé j'ai une demi-heure de marche mais je vais vous montrer le paquet le paquet voilà je vais devoir le mettre dans la... Dans la poussette pour pouvoir le transporter parce qu'il est il est lourd. C est ce qui veut dire que je vais devoir porter mon fils ou les qui marche un peu mais il y a beaucoup de marche, donc je vais le porter. Ça être du sport. Donc je vais me reposer un peu maintenant. Bon mais mon fils dort toujours mais moi je vais manger. Bon appétit. Il est réveillé et va manger. Évidemment c'était pas bon ce que je proposais. Évidemment c'était pas terrible, alors il a voulu autre chose. Bon ben bah je vais finir son assiette. Donc voilà, je viens d'appeler les restos du cœur, ils sont ouverts et donc on va y aller. On va mettre nos manteaux et en plus il fait super beau, ça va être top. Comme d'hab, je me suis perdue. J'ai une très mauvaise orientation. Et, mais j'ai repéré un petit parc, alors Gabriel va pouvoir jouer Voilà, on est arrivé. Il est... Il est quelle heure Je ne sais même pas. Il est 3h30. Euh, j'ai 45 minutes devant moi pour me reposer un peu. Je ne vais pas passer l'aspirateur maintenant. Euh, j'ai marché 12500 pas. Je vais jouer un peu avec mon fils sur le canapé et me poser. Et je suis contente parce que j'ai reçu mon colis d'Aromazone. Euh, alors je, je, ça m'énerve parce que le aîné vient toujours du plastique, mais d'à côté ils peuvent pas le mettre dans de l'aluminium, c'est du henné. Euh, donc j'ai mon aîné du rajastan et j'ai le rafontique et euh, mes protéines de riz ainsi qu'un vaporisateur euh, vide, je vais faire quelque chose avec. voilà ma puce est rentrée, enfin on est rentré et euh, maintenant elle, elle prend son petit goûter et c'est maintenant qu'ils ont droit à leur petite demi-heure de télé comme ça, moi ça me permet de ranger tout le bordel de la journée et de euh, faire mon truc sur internet si j'ai besoin de faire un truc sur internet <musique> But I don't. Fille, je vais lui apprendre un ami On va voir ce que ça donne et Elle a 3 ans et demi, donc on va voir Et ensuite, euh, je vais couper en fait Parce qu'avec cette luminosité, c'est une horreur euh, En gros, après, je vais vite me rafraîchir Me mettre en pyjama Avant que mon compagnon arrive Parce qu'après lui, il va prendre la salle de bain Pour prendre sa douche Et euh, endormir la petite Lire un petit peu Prendre le temps de se retrouver et dormir. Allez, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Euh, C'est ma première de ce genre. Je sais pas si vous aimez ce genre de choses. Dites-le moi en commentaire et je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao